Salut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je, je vais vous montrer. Alors, euh, je vais, avant de dire ça, je, moi je vais vous dire pourquoi je suis, je suis sur Zoom maintenant, parce que parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le bouton Zoom dans là. Moi j'ai déjà le, le Zoom là et, et le, mon profil Zoom. Alors, alors je clique sur euh, ici, je fais euh, celui qui ont celui qui ont le navigateur web Google Chrome, ils vont faire Zoom euh, School de, euh, Google Chrome. et Celui qui ont Safari fait Google Zoom Zoom School de euh, Safari. Et celui qui ont Firefox comme moi, ils vont faire Zoom School de Firefox. Alors alors je, je clique sur la flèche. Alors euh, cliquez sur le, le premier lien. Alors, je me solde par jour. Alors, je vais faire rajouter. Alors, ici, tu as ce genre de rajouter sur si le, le, le Cliquez sur ajouter. Alors, tu fais, compris. Alors, je découvre sign In. Alors, j'espère que je me déconnecter là. Alors, je, je, je réactualise. Je réactu Alors voilà, je suis déconnecté. Et si vous allez vous trouver déconnecté, alors c'est me cliquer sur se connecter avec Google. Ici, si vous allez rejoindre euh, moi. Alors mettez sa adresse email et le mot de passe. Voilà, vous allez rejoindre comme avant. Voilà, celui là zoom, mais il est. Je suis toujours connecté. Alors ici tu fais Alors ici tu dois faire ton adresse email ton mot de passe et ton captcha code. ne fais faites pas ça, ne faites pas sa captcha code. Il faut faire sign in with Google. Alors il faut le le faire. Alors ici tu dois tu dois le tu dois le cliquer, tu l'enlèves. Et tu le relèves. Alors. Alors. Alors voilà. Alors ici ça te fait juste pour euh, faire. Et ici ça te fait juste ça. Voilà ici, ici ça te parle en anglais. Ici, alors, euh, voilà, si vous avez vu cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de autre vidéo. Alors, euh, bye bye, ciao.